Ok, donc euh, on est parti. Je vais vous présenter euh, l'application Cesium que certains d'entre vous connaissent. Euh, ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est que vous pourrez manipuler euh, l'application pour ceux qui le veulent. Et puis, bah, comme tout à l'heure, comme euh, hier, euh, on a posté un, un lien sur le forum euh, pour euh, bah, commencer à installer l'environnement de développement. Parce que le but euh, de ces journées techniques, c'est <coughs> que vous soyez... Euh, puissiez démarrer le, le code donc Césium c'est une application qui a été initialisée par Cédric en fait. Euh, donc on va voir toute une partie dans le, dans le logiciel qui a été développé euh, par lui euh, et puis donc moi euh, bon, je me suis amusé dans un premier temps à reprendre ça euh, je pense que je n'avais pas la, la même approche que ce que Cédric avait en tête au début et puis bon il m'a laissé faire gentiment et à force de m'amuser, bah, euh, ça finit par marcher. Euh, donc euh, j'ai commencé, euh, alors moi je suis pas du tout développeur Node.js, euh, euh, je fais plus du Java, mais bon, on s'y fait. Et donc ce qui explique qu'il bah, y a des maladresses sûrement, euh, dans, le, sûrement dans, dans le code, dans le, les, les fonctions de déploiement, etc. Et c'est pour ça que les développeurs, notamment Node.js, sont les bienvenus. Donc c'est une application web, euh, donc dans un navigateur, et aussi mobile. Euh, le framework Ionic qu'on utilise permet de générer des applications natives, mais en fait c'est un, un navigateur intégré dans le dans une application. Par contre, on peut la générer sous iPhone, sous sous sous, enfin, sous, les, sous Apple, Windows ou Android. Donc les langages, euh, bien c'est du HTML, CSS pour la partie design et euh, du JavaScript. Donc, euh, Ionic utilise notamment AngularJS, qui est un framework qui structure euh, les développements dans, le dans du code JavaScript. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui fait que euh, je m'y suis mis facilement, c'est que le code est bien structuré. Alors, on va faire un petit tour des fonctionnalités. Alors, Là, j'ai mis l'affichage de l'application en mode téléphone, mais en gros, vous pouvez avoir la, la, quasiment le même design, en mode. vous retrouvez les mêmes fonctionnalités en mode web normal. Donc quand vous lancez l'application, euh, on a une, une, un écran d'accueil qui nous propose d'explorer la monnaie. Donc on détaillera tout à l'heure, ça permet de voir les paramètres de la monnaie, euh, la masse monétaire, le dividende universel, la croissance, etc. Et vous avez également un menu euh, qui s'active ici, hop, à, en haut à gauche, euh, qui permet différentes actions. Vous pouvez euh, vous connecter, si vous avez déjà un compte, donc pour tous ceux qui ont fait un... Un, un compte sur Sakia hier, vous allez pouvoir tester euh, que vous arrivez bien à vous connecter, que vous retrouvez vos certifications, vos paiements, etc. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte, et il y en a ici parce qu'il y a Sybille qui est arrivée. elle est Non, elle est là. Elle va pouvoir le faire tout à l'heure, donc en utilisant le nouveau compte ici, et il y a un assistant qui nous guide. Euh, voilà. Et il y a un assistant qui nous guide. Donc à la connexion. Euh, je vous montre tout ça parce qu'en fait on est encore en débat sur les, les mots, les termes à utiliser euh, pour uniformiser les différents clients. Entre Sakya, euh, l'application Android, euh, Cesium et puis même l'application euh, desktop de Duniter, il euh, bah, y a des termes qu'on essaie d'uniformiser donc moi j'en suis resté là mais je crois qu'il y a une discussion sur le forum qui est en cours j'ai pas, pas suivi l'évolution <rire> euh, aujourd'hui il y a deux, deux, deux choses à rentrer quand on veut se connecter euh, le, ce qu'on appelle le SALT pour les, en fonction de, de crypto donc le, le SEL en français on a traduit ça en phrase de protection sur une suggestion de Stéphane mais bon ça reste euh, équivalent au terme entropie dans euh, d'unitaire desktop ou SALT pour les gens qui ont euh, qui ont l'habitude des cryptos. Je crois que c'est toujours Crypto ID. Ah oui, c'est Entropie dans sa cas. Donc avant c'était Crypto ID. Donc ça bouge, Donc c'est peut-être déroutant pour vous, pour les utilisateurs qui découvrent ça. C'est juste qu'on essaie d'uniformiser petit à petit. Et on a besoin de vos réactions. Et puis... Alors c'est pas le user en fait, c'est pas le pseudo en fait. Donc moi j'avais mis au début username. C'est pas le pseudo en fait. Ben ça ouais, parle aux gens. Euh, J'avais même mis comme suggestion email comme ça, c'est un peu un ID. Mais en fait, ça n'est pas vraiment. Un. Alors au bout d'un moment, ça c'est limite. Suggestion, email, comme ça, on on pourra réagir après. On va ça on va revenir. Un euh... un. Alors, au bout moment, email, on voilà. Et on a une fonctionnalité quand vous avez rempli les deux champs, vous pouvez visualiser la clé parce que forcément, si vous faites une erreur dans un des, des de deux, de ça de va de vous de générer une clé qui n'est pas la vôtre et vous connecterez un compte qui ne correspond pas à, à, à votre compte, donc vous probablement vous, vous tomberez sur euh, un nouveau portefeuille euh, où il n'y a aucun montant dedans et vous ne reconnaîtrez pas vos, vos petits. Donc euh, dans une première connexion, il vaut mieux vérifier que la clé publique, c'est la, la nôtre. Donc si vous choisissez, donc comme ce sera le cas de Sibyl, alors, écoute bien... Euh, de créer un nouveau compte on vous demandera de quel type de compte vous voulez créer est-ce que c'est un portefeuille qui a destination à recevoir le dividende universel donc est-ce que c'est un compte membre ou destiné à l'être ou est-ce que c'est un portefeuille anonyme donc simplement un compte qu'on ouvre pour recevoir des paiements qui ne recevra pas, qui ne sera pas certifié par des pairs donc qui ne recevra pas le dividende universel si vous choisissez le compte membre on vous demandera en plus de la phrase de protection et du mot de passe, on a vu tout à l'heure, c'est les mêmes champs pour la, la connexion, on vous demandera votre pseudonyme. Donc le pseudo que vous avez utilisé c'est le, le user ID dans les documents de la blockchain qui sera publié. Et donc ce qui va être fait quand vous allez valider, vous validez avec le, le, le, petit, le petit avion, c'est à, à la fois publier votre identité et demander l'adhésion. Voilà. C'est deux étapes distinctes dans le dialogue avec les nœuds unitaires, On les fait d'emblée. Je pense que c'est pareil sur bon. ouais. Alors on revient maintenant un petit peu en arrière, l'écran d'accueil, on avait un bouton explorer la monnaie, donc c'est des écrans qu'on doit à Cédric. Alors moi j'avoue que je n'aurais pas su les, les développer. Euh, donc on a un premier écran qu'il faudra sans doute compléter. Donc ça, ça fait partie des contributions qui sont assez simples à mon avis à, à faire. Attends, je mets juste sur l'écran. Où on voit les, les paramètres de la monnaie. Donc, Stéphane, une question. Oui, alors justement, euh, bon, je vois que tu as fait des slides fixés. Mais vu que ça marche assez bien... Pourquoi tu le montrerais pas plutôt sur le web Parce que ça serait plus grand à l'écran, je pense qu'on verrait mieux. Ah oui, oui, si vous, je voulais, vous que, voulez. Je pense que, voilà, ça serait mieux, puis les gens Ou on refait leur... une petite démo juste après, ou comme vous voulez. Ou tu fais une petite démo juste après, mais je pense ouais. que la vision web permettra de quand même de mieux ouais. voir, et parce que ce client est quand même assez léger, il n'y a rien à installer, donc c'est bon. C est, c est, moi je trouve que c'est bon, un peu killer. Euh, voilà, c'est pour que j'ai bien en tête tout, tout ça. Que killer truc, quoi, donc c'est bien de montrer quand même. Enfin, en tout cas pour les utilisateurs de, disons, euh, lambda, parce que... Bon, je préfère utiliser chacun, mais, euh, mais bon chacun son truc. <rire> donc ça a juste 6 mois, euh, cette appli, parce que je l'ai commencé après les RML, les derniers RML, donc euh, c'est tout récent. Donc évidemment, euh, ça n'a pas destination à remplacer Saka euh, parce que ça fera jamais autant de trucs. Hein. Euh, donc voilà, les paramètres de la monnaie que vous visualisez ici, alors il en manque, euh, parce que le protocole a changé entre le moment où Cédric a fait cet écran et et le, les évolutions du, du protocole donc euh, bah, il serait bien de pouvoir euh, en ajouter c'est des choses faciles à faire, c'est du, du JS derrière, et ici euh, c'est une visualisation des nœuds euh, de, de, de la monnaie donc là c'est Testnet. alors si j'avais fait la capture d'écran hier on en aurait eu encore beaucoup plus et puis euh, bah, Cédric va peut-être nous expliquer en deux mots euh, ce qu'il y a derrière Comme ouais. Cédric va peut-être voilà bah là, là c'est juste un, un écran qui se connecte à un, à un nœud du réseau là et puis il en extrait les paramètres de la monnaie pour qu'on voit là d'ailleurs sur le premier écran on pourra le voir tout à l'heure mais il y, y a le nombre de membres en rouge là, c'est le nombre de membres actuels et juste en dessous on peut voir des fois un plus ou un moins selon qu'il y a des nouveaux membres ou pas, ou qui le sont partis. Coup, euh, Notamment, là, moi, bah, du coup, je le fais en live, je le vois, là. Il y a, y a plus 3, là. Y a des... Donc, c'est plus 3 par rapport à quoi C'est par rapport au, au nombre de membres qu'il y avait en rouge. Et en rouge, c'est par rapport à l'ancien DU. Donc, comme on a eu un DU hier où il y avait 29 membres, euh, non, donc, je ne sais plus combien il y en avait. Enfin, bref, il y, en y, en y en a 3 nouveaux qui vont avoir des dividendes aujourd'hui, quoi. Et qui n'en avaient jamais eu. Et à droite, bah, c'est plus technique, c'est pour voir... Euh, voilà le réseau qui est derrière Je vais essayer de vous montrer en live Et donc y a, là on peut voir un petit euh, Un petit bouton radio là, Juste en dessous de 10% euh, euh, Tout en bas, c'est ouais. le truc violet tout en bas C'est pour mettre en unité relative Là on voit l'affichage D'ailleurs vous pouvez y aller tout seul hein. Vous allez sur cesium.uniter.fr Vous le ferez en même temps seul, hein. Je vais mettre ça dans le chat Ah bah il y en a déjà moule à, à dégainer. C'est bon, vous pouvez aller dans le chat et euh, cliquer sur le lien. Ah bah il y en a déjà ouais, moule Je vais essayer de mettre à la même visualisation. Bon, vous pouvez aller dans le chat et euh, cliquer sur le lien. Hop, je vais y arriver. Voilà. C'est une petite écho. Donc là, on va avoir le, le, le direct de euh, l'application. Voilà. Hop. Un petit écho donc explorer la monnaie, je vais dans explorer la monnaie et vous voyez on voit le, le plus 3 donc on peut euh, passer comme disait euh, Cédric en unité euh, non relative donc en quantitatif Hop. donc on voit les différents paramètres, la masse monétaire le masse par membre, etc mis à jour, on voit également euh, l'heure de la blockchain Donc euh, on voit que ça avance mis à jour, on voit ça. Ça. oui parce qu'hier on, bon, on a fait pas mal de ouais. tests et voilà il y a eu euh, comme quelqu'un disait, MacTuff, qui disait que ça a calé. Oui, c'est la blockchain a calé hier soir. On a eu, on a eu une, un, un petit problème technique. Donc, du coup, là, c'est relancé. Mais le temps que ça passe, eh bien le temps blockchain est un peu en retard. J'en profite, petite remarque. Remonte là, pour le C, là que tu montrais. C'est incorrect, hein. 13%, ça ne veut rien dire. Pardon Oui, mais 13%, par quoi eh oui, je vous rappelle que c'est c une, une variable de pourcentage temporelle, donc si vous ne mettez pas l'unité de temps derrière, ça ne ça, ça, ça va rien dire du tout. Bon alors bon moi, bon je, je suis plus responsable de tout ça. Tu, tu ça. Ben bah, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas moi qui l'ai. Les... Je le dis, j'en profite, ça, ça m'évitera d'écrire de, de, de, 15 issues sur YouTube avant bon, que je Alors dans ta proposition, c'est de. C'est pas une proposition. C'était un C'est que ta, ta monnaie, elle est, elle est, elle est pas libre <rire> si tu te donnes pas les paramètres corrects. Voilà, parce que ça veut dire que tu mens là. Tu dis une information qui est complètement erronée et qui va. Donc rien la, la, la bonne information. C'est le pourcentage par unité de temps. Par jour, par an, par ce que tu veux, mais il ben me oui, manque une donnée. là. En mais physique, facile, si tu me dis que ton okay. truc vaut 13, ouais, si ouais, c'est ouais, pas ouais, pareil 13 kilos que 13 tonnes. Euh, euh, mais t'énerve pas. Ah ben oui, mais quand même. Mais t'énerve pas. Ça va bien <rire> se passer. Ah ben oui, mais quand même. Alors dans la, la partie euh, réseau, ici, vous voyez qu'on a une, un onglet réseau. On voit effectivement les nœuds et on voit, euh, alors c'est les en vert, les, le, le, comment dire, la branche majoritaire, c'est ça Ouais, le bon. déjà c'est le numéro de bloc qu'on voit en vert là, bloc, et ouais. puis ils sont tous verts parce que c'est ils partagent tous la, la même la même vision de la monnaie quoi actuellement et de, de l'état des comptes la même version voilà. donc il y a certains nœuds qui sont en rouge les, non, les nœuds qui sont non joignables voilà. et l'application se met à jour automatiquement donc on voit l'état qui se met à jour dans sa ce c'est pareil alors on n'a pas tout à fait ça, il doit y avoir des, des oui. quelques bugs, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même on vision, la même, même liste. Voilà, dans ce cas, -là, c est, c est, alors, ça passe à 36 même, donc ça va arriver là. Oh, c'est magique, c'est beau. Cas, euh, ça avance tout seul. Donc il y en a ouais, quelques-uns à 36, voilà, et les autres ils sont juste un petit peu en retard, ouais. en vert. Si tu actualises avec manuellement là-haut, là, tu vas tous les voir en vert 36, voilà. Oh, c'est de la <rire> démo ça. Trop facile. Même pas perdre l'effet démo. Ok, bon, je continue sur les, les slides pour vous montrer un peu les fonctionnalités toujours. Donc une fois que vous êtes connecté, donc soit en cliquant avec le bouton se connecter, soit nouveau compte, vous arrivez sur la page de votre portefeuille. On a essayé de reprendre un peu la même, la même approche avec l'application Android que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, ça a des similitudes, voilà. c'est pas tout à fait le même design mais... On va retrouver donc l'état du compte, euh, notamment euh, l'icône ici qui nous dit que si c'est un personnage, que c'est un compte membre. Vous auriez une petite carte de crédit si c'était un compte euh, anonyme. Euh, et on a également dans la partie centrale, là on voit nombre de certifications. On peut avoir dessous des messages qui nous indiquent où en est notre adhésion. Donc si civil, tu, tu fais l'opération, je vais pas te lâcher. Si tu fais l'opération de t'enregistrer, te, de euh, tu verras que bah, en fait ton statut est en attente de certification euh, tant que tu n'as pas euh, reçu un nombre suffisant de certification. Voilà, et on a prévu de mettre euh, des avertissements quand on risque de manquer euh, de, de certification. Donc avec un délai qui sera réglable, ça ne l'est pas encore, mais qui sera réglable dans vos préférences. Vous pouvez dire, bah, je vais être averti trois mois avant de manquer de certification. par exemple. Et donc vous voyez, c'est ça le plus important à cet écran, bah, la liste des opérations que vous avez réalisées. Euh, donc on les voit ici. Je ne sais pas s'il y a besoin de rajouter autre chose. Alors si vous cliquez sur nombre de certifications, vous verrez qui euh, vous a certifié. On va le voir tout de suite, je crois. Si vous cliquez sur le nombre de certifications, vous verrez qui... Voilà, donc on arrive dans l'écran des certifications. Donc là, on est sur l'utilisateur Gab, c'est mon fils. Voilà, Spécial l'utilisateur <rire> Gab, c'est mon fils. Qui s'est déjà utilisé la Manalib, c'est merveilleux, il y a 12 ans. Euh, et donc moi, je l'ai certifié. Oui. Puis il y, y a Grizzly qui a bien voulu le certifier aussi, mais non, je ne euh, sais pas, ça ne s'est pas passé encore dans la blockchain. Donc vous voyez l'état en fait des certifications. Donc quand c'est en bleu avec la petite coche, ça veut dire qu'effectivement ça a été inscrit dans vous la blockchain. En fait et quand il y a la, la petite icône en attente, c'est qu'elle bah est dans, le bac, dans le, la piscine, dans le bac à sable de la piscine. Et donc sur cet écran, alors soit, euh, soit vous... Vous avez déjà certifié la personne, donc il n'y a pas d'action supplémentaire à faire. Soit vous ne l'avez pas encore certifiée, donc vous pouvez la certifier simplement avec le petit bouton rouge en bas. Soit vous ne l'avez pas encore donc vous pouvez la certifier simplement avec le petit bouton. Alors on a une autre fonctionnalité qui est accessible par le menu, donc c'est l'annuaire, ce qu'on a appelé l'annuaire. Est-ce que c'est un terme à retenir Enfin voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Vous pouvez réagir, n'hésitez pas à noter vos idées. Euh, où on va pouvoir faire une recherche dans la toile de confiance donc une recherche soit par la public key ce qui est quand même assez rare pour un utilisateur lambda, soit par le pseudo et donc ici voilà, on fait INS, on tombe sur INSO et puis un autre utilisateur qui a INS et une fois qu'on clique sur cet utilisateur on va pouvoir visualiser le compte de l'utilisateur avec toujours pareil son statut, ce qu'il est membre, etc le nombre de certifications, on a sa date d'inscription, et ça me semble assez intéressant. Avant de certifier quelqu'un, assurez-vous qu'il n'est pas plus de 100 ans, bon, ouais, par exemple. Pour l'instant, il euh, y a le temps, mais pour les générations à venir. <rire> Donc on voit quand est-ce qu'il s'est inscrit. Quelque part, avec la, la, dans l'avenir, ce sera presque la date de naissance de la personne. On en voit fait. Quand Une monnaie libre quand qui dépasse ses 82 ans. Euh, euh, voilà. Et puis on a sa clé. Et si vous faites tourner cette application sur sur téléphone Android, avec l'application la qu'on peut générer pour Android, un appui long sur la clé, ça la copie dans le dans, plus dans plus le clipboard. Je ne sais même pas en plus français. Presse papier. Voilà. Et là aussi, sur une identité, vous allez pouvoir le certifier et donc utiliser le paiement. On va arriver sur le paiement. Donc l'écran de paiement, en fait, je me suis inspiré des... Et des envois de mail vous avez peut-être euh, vu paiement, en fait, euh, donc euh, l'idée c'est quand vous déclenchez un paiement vous avez l'utilisateur le destinataire d'abord euh, j'ai remarqué que c'était dans ce sens là en fait de souvent de temps temps dans, temps, dans, les, dans les applications on commence par dire à qui on envoie et après on, on a le, le compte source quoi le montant et vous pouvez choisir après, euh, en relatif, euh, relatif euh, ou non donc saisir en, montant, en ud en du pardon ou en quantitatif Alors si euh, l'application... Alors quand vous allez tester... On va le faire tout de suite d'ailleurs. Alors si euh, l'application... Voilà, alors quand vous allez tester... Donc je vais me connecter. Évidemment voilà, ça marche pas. Je vais me connecter. Voilà oui, Là, il a pas l'air... Hein. Voilà. voilà. C'est pas grave. Tu le connais depuis longtemps. Oh, merci. Si. <rire> euh, ouais. Donc, on arrive sur le compte de Gab. Et on, on peut voir sa certification oui, dans ce qu'on qu a sur vu sur tout à l'heure. Ah, et une personne de plus qui l'a certifié Et on peut voir sa certification dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, et une personne de plus qui qu l'a certifié Et on voit ici euh, bah, les échanges qu'il a eu, voilà, donc il y a Fleet Log euh, qui lui a envoyé, euh, non, aussi, à qui il a envoyé de l'argent, voilà, son flibre, père euh, qui lui envoie aussi les, un petit peu. <rire> de bon bref, passons à la blague. Donc on peut aussi cliquer sur une identité pour ouvrir l'identité, donc c'est assez euh, rapide de, de naviguer d'un à l'autre. Donc l'idée c'est de pouvoir découvrir bah, la, la toile de confiance de manière assez simple. On va voir qui euh, qui a signé Galuel. Bah, la, la toile de confiance. De manière à ce voilà. Euh, Galuel connaît TATOU, etc. Bon. Et à tout moment, bah on peut effectuer un paiement. Euh, Galuel connaît TATOU, etc. Ok. Et Ça va. À tout moment, bah on peut effectuer un paiement. Alors on paye TATOU. On le paye de combien Il est là TATOU, moi Il oui, est sûr. Bon, on va pas le payer. Le paye Il est qu'à venir. On va prendre quelqu'un qui est au RML, quand même. Oui, Alors on va bien. aller le rechercher. Et Sybille, euh, bah, elle a créé son identité, non, on va aller le rechercher. Ah oui, d'accord. Euh, euh, qui est-ce qu'on va... Olivier TRM. Ah, oui, voilà, Olivier TRM. Hop. Euh, qui -ce qu a va... qu cette certifications. Ouais, on va lui envoyer un DU. Pour s'approcher. Ah oui, bah, je envoie J'envoie 10, donc là, ça se met en rouge tout de suite, parce que vous n'avez pas le... Un crédit insuffisant, bah oui, c'est pas comme ça. Ça n'a pas choqué mon fils de 12 ans. Voilà, et donc là, la transaction a été envoyée. Ça va Alors pour l'instant, ça ne sert pas tout de suite, il faut rafraîchir, mais bon, c'est rien à faire, on le fera. Voilà. Donc vous voyez ici, ça c'est important, que le, la transaction a été reçue par le nœud, tout ce qu'il y a ici, ça a été reçu par le nœud avec lequel communique l'application. Donc c'est dans le réseau, par contre, c'est pas encore dans la blockchain. Et c'est une des discussions que j'ai avec Cédric, c'est que la sur la, le délai, on n'a pas la date où on l'a soumis. Mais par contre, il y a une petite, une petite horloge à côté, y pas je, pas la date je vois, qu'il n'y a pas sur les autres. Alors ça, ça veut dire que c'est dans le, la piscine en fait et le problème, c'est que si je rafraîchis cette page, cette les... transaction qui a été faite il y a deux semaines, elle m'apparaît encore, hein, euh, elle vient d'être faite. Parce que je n'ai pas, pas, pas, pas, pas la date de soumission été dans été la de piscine. Semaines, Ça, c'est à mon temps avis... Temps euh... elle vient faite parce que je n'ai pas la date de soumission dans la piscine. Ah oui, Ça alors pourquoi elle reste, reste aussi longtemps aussi Parce qu'on n'a pas encore développé... Euh, les, les, les, les lagages de la piscine, si je puis dire ainsi. Vous voyez qu'il y a des petites évolutions à faire justement pour euh, stocker peut-être sur l'application la, la, euh, peut la, la date exacte de soumission. Alors, je vais vous faire voir les paramètres puisqu'on y est derrière. On arrive à peu près au bout de l'application la, hein, qui est Alors, assez simple. Est Donc dans les et paramètres, vous de allez de pouvoir... De euh, les Alors, changer les le, le, les le nœud. Donc ici, on pouvoir est pouvoir sur le nœud de, de Cédric. On peut, on peut basculer changer, sur euh, un autre nœud. Sur, donc, ici, on est sur le nœud de, de On peut euh, basculer sur un autre Voilà, nœud. si vous faites OK. Si le nœud n'est pas joignable, il vous le dirait. Hein. Donc là, c'est bon. On a, on, a, on a changé de nœud. Si okay, donc, si euh, quand j'explore ma monnaie, là, je parcours. Euh, les informations à partir de ce nœud. Alors pourquoi c'est important de pouvoir changer de nœud Vous allez me dire. Bah parce que euh, le nœud de Cédric, euh, c'est celui qu'on met par défaut dans Césium, et peut-être que vous, vous n'avez pas confiance en ce nœud-là. Une histoire de confiance aussi. Peut-être que vous allez préférer euh, vous connecter à votre propre nœud ou à quelqu'un que vous connaissez de confiance, un informaticien qui a fait le truc. Euh, voilà, une association qui garantit qu'il y a des nœuds, enfin, j'en sais rien. Donc vous pouvez choisir le nœud de confiance que vous voulez. Et puis il y aura peut-être des nœuds avec le temps qui sont plus ou moins rapides. Choisir le... euh, que... Bon, j'ai pris le parti de heureux. faire un truc assez simple. Euh, euh, bon, c'est que le début de l'application, hein, du développement. Euh, donc, pour l'instant, l'application ne, ne connaît qu'un nœud, elle communique qu'un un seul nœud, et elle va découvrir les autres nœuds à partir de, de ce que lui raconte ce nœud-là. Mais tout est fait en, en lien avec ce nœud. Alors que dans SAKIA, SAKIA communique avec plusieurs nœuds en même temps. Tout est fait en lien avec. D'accord. Voyez le, la différence. Donc, évidemment, c'est moins robuste. Donc, un des axes d'amélioration, ce serait que bah, s'il y a un, le nœud qui tombe, il puisse se reconnecter, qui garde cette, ces, -là, ces adresses de nœuds en cache et qui aille vers un autre nœud dynamiquement. Je pense que ce serait important d'avoir ça. Mais bon, à vous de jouer. Je pense que ce serait important d'avoir ça. Alors, dans les paramètres, vous pouvez aussi, ça vient d'être ajouté. Alors on va le mettre par défaut, je pense. On euh, on activer met le, met stockage le stockage local. Euh, Comme ici, on est dans une application web, par, bah par, défaut, par, bah par défaut, ça ne stocke rien. Donc, euh, si exemple, je me mets par exemple dans mon compte, hop. et je fais rafraîchir au niveau du navigateur. Et la page web est complètement rechargée, donc j'ai perdu mon identification, donc il me redemande de me connecter. Vous comprenez Il n'a rien stocké, en fait. Tout était dans la session. Donc vous fermez le navigateur, euh, Quelqu'un essaie de se reconnecter, il ne va pas pouvoir. Donc c'est un avantage si vous vous connectez sur le, je sais pas, à votre boulot, à, à, au boulot ou ailleurs, et vous ne voulez pas qu'on vous pirate votre, euh, votre compte, et bien cette configuration va très bien. À la limite vous voulez vous déconnecter, vous faites F5, et oui, ça, ça vous déconnecte. Ça va. Par contre c'est pas toujours pratique. Si vous avez un téléphone, vous savez que il est sécurisé, vous il est dans votre poche, vous pouvez choisir de, de changer ce paramètre. Et vous allez pouvoir donc à partir de ce moment-là, vous allez euh, stocker des informations euh, d'une session à l'autre, et vous allez pouvoir notamment euh, bah, stocker euh, votre clé euh, privée, la clé qui sert de, à chiffrer les transactions, va être stockée dans votre navigateur. Il y a une question, mais est-ce qu'il y a un micro C'est quoi les données qui sont stockées Alors quand on active le stockage local, c'est simplement les données qu'il y a là, c'est à dire les préférences d'affichage. Par défaut, on est en unité relative, mais on pourrait très bien avoir une préférence autre. et Puis je compte ajouter d'autres référentiels, comme, le, le, comme un, un affichage en temps, Voilà, il pourrait y avoir d'autres choses, avec ou sans oubli, etc. Il y a la langue aussi, parce que tous les navigateurs ne détectent pas bien la langue. Donc là, je fais la, la démo, je me mets en anglais, sans unité relative. Euh, bon, le nœud, on a vu tout à l'heure, mais... Et je fais rafraîchir. Voilà, et il m'a rebasculé dans les mêmes, euh, les mêmes préférences. Donc ça peut être utilisé pour euh, faire ce que tu voilà. disais tout à l'heure, par exemple, stocker la, la liste des serveurs, par exemple. Ah oui, oui local, tout à fait, le... mais même la liste des transactions, je me disais, euh, là je commence à travailler là-dessus, tout juste. Ah oui, euh, je l'ai activé euh, la semaine euh, dernière, je pense euh, cette fonction-là. Euh, euh, donc euh, on, on peut effectivement améliorer le, le, les transactions avec le nœud. En stockant euh, la liste des transactions ou des dernières transactions et aller ra rafraîchir que les dernières par exemple. Exactement comme, on, comme fait Flavien dans l'application euh, Android. Simplement ce sera stocké dans, du, dans des objets javascript dans un navigateur. Si tu m'expliques comment faire, je veux bien faire du SQLite dans le navigateur. Sûrement, je ne connais, je connais pas mais du coup pour l'application mobile en fait je crois que ça télécharge une grosse partie de la blockchain non, au début euh, on a vu le problème euh, à Valence euh, parce que la première fois qu'on lance Ucon enfin pas UCon Apps mais uh, Unity. ah oui donc là coup, tu, tu parles de l'application d'Android qu'on a vu tout à l'heure voilà, bah pour l'historique des transactions je crois qu'il télécharge une grosse partie non, non mais ça a été amélioré a été ouais, dans été la amélioré version là vous allez voir c'est beaucoup plus rapide on a refondu, euh, Flavion a fait ah, un gros travail sur l'application Android mais c'est pas le sujet là, là on est sur l'appli cesium. Oui, non, mais je sais bien, mais tu, tu parlais de, de justement pour cesium ah, stocker en Césium. mémoire, en cache, les, euh, les dernières transactions. Non, alors regarde, euh, en fait, c'est ce qu'il a fait dans Oui, ouais, regarde, là, le délai pour charger mes, mes transactions, Hop. tu vois, j'en ai un certain nombre. Tu vois, c'est celui-là. Le délai pour charger mes transactions, tu vois, j'en ai un certain nombre. C'est super rapide. Là, je recharge tout. Donc, je pourrais avoir juste un chargement différentiel qui prend les derniers. C'est euh, en Donc asynchrone, là, qui charge ouais, les données, là euh, un chargement dans ces qui prend les derniers. Oui, c'est juste. Euh, alors oui, d'accord, je comprends ta question. Donc dans Sakia, les, sauf de ma part, les, les transactions sont récupérées depuis les blocs. Dans Sakia, hein donc c'est un peu plus lourd. Pour un téléphone, on, on utilise une une API qui a fait euh, donc un, une adresse web qui a fait euh, Cédric, qui va télécharger juste les transactions. Mais il y a tout le, le contenu qu'il y a là, il hein, n'y a pas plus, il n'y a pas toute la blockchain, il y a juste les transactions de l'utilisateur. Donc ça va ça va très vite. Et il a développé même trois fonctionnalités, soit tu télécharges tout d'un coup, soit tu télécharges en différentiel. Donc de, de, de, depuis tel bloc à tel bloc. Soit tu télécharges en différentiel. Je me trompe pas. Et en temps aussi, ouais, avec une date. Donc ce serait vraiment facile de faire un chargement, même en tâche de fond, pour le faire. Bon. Il n'y a pas de limite en fait. Euh, sur les paramètres, je crois que c'est tout. Et donc là, je suis, je suis en ce souvenir de moi. Donc c'est une, une, un stockage de la clé de chiffrement dans le navigateur. Ce qui fait que si je me mets par exemple n'importe où, on va se mettre à l'accueil, on va recommencer. Je me reconnecte, donc je ferme l'application Chrome là, ou Firefox, je me remets dedans. Euh, je n'ai pas besoin de me reconnecter tout de suite. Je peux aller directement à chercher une personne. J'ai pas besoin de reconnecter tout de suite. Je peux aller directement. C'est pratique, c'est court quand même. Hop. voilà. Et là, vous voyez, je suis reconnecté directement en fait. Donc j'ai pas besoin de retaper euh, mon mot de passe. Il sait là, qui je, je suis. Pas en fait. Donc, pas de ok. Retaper, euh, mon mot de passe. Alors je peux retourner sur mon compte. Hop. Et je me suis pas connecté. Donc je recommence. Je fais F5. Il y a un petit délai. Je Hop, voilà, on récupère tout. Bon, c'est à manier avec précaution. Bon, pour l'instant, on est en test, on s'en fiche, mais après, évidemment, il faudra réfléchir peut à de... euh, ouais. peut-être avoir un code PIN, ou comme sur l'application, pour protéger. Alors, je vais venir sur la présentation, sinon je peux être très bavard. Alors, alors on continue, on a vu les fonctionnalités, c'est sympa tout ça, mais comment ça marche derrière Alors là, du coup, c'est vraiment un modèle MVVM que permet AngularJS. Donc c'est un patron d'architecture qui permet une liaison faible entre les différentes couches. Donc on a plusieurs couches bien séparées, c'est super pratique, vraiment je vous invite à découvrir ça, c'est génial. Euh, la vue c'est uniquement de l'HTML et du CSS. C'est propre, donc il faut juste connaître HTML. Euh, ce qu'on appelle le modèle, c'est ce qui va répondre aux actions de la vue, par exemple, clic bouton, euh, une action en réponse à un clic, vous allez le faire dans un un patron qu'on appelle le, le contrôleur, donc c'est un fichier javascript avec différentes méthodes, vous avez toutes les méthodes, par exemple certifié, certifié login, euh, transfert, etc. Et donc lui va faire le lien avec euh, le modèle, qui est la connexion, enfin qui ré récupérait des, des nœuds d'uniteur, et puis des services, les services c'est une API un peu... Euh, euh, qu'on réutilise d'un écran à l'autre, on va dire, ou d'un contrôleur à l'autre. Donc par exemple, dans les services qu'on a, on a le service d'accès à un nœud, donc BMA, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, euh, c'est Basic Merkel API, c'est l'API de base pour communiquer avec un nœud d'uniteur. On a des fonctionnalités de crypto, donc là il y a une lib de crypto, elle c'est déjà tout fait en crypto, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et on a des libres encore de plus haut niveau, un service wallet qui sait ouvrir une molette, euh, récupérer ses transactions, faire une certification, etc. Donc là, c'est du plus haut niveau, on va dire. Et donc, l'avantage de, de, du framework qu'on utilise, c'est qu'il fait du, ce qu'on appelle du binding bidirectionnel. On peut choisir s'il est bidirectionnel ou non. Donc, un exemple de ce que ça permet, ici... Vous voyez, en fait, cette fonctionnalité-là, ne nécessite pas du tout de, de dire, je vais rafraîchir telle partie de l'écran, telle partie de l'écran, telle partie de l'écran. En fait, le contrôleur qui est derrière, qui répond au clic, il va mettre à jour les valeurs euh, dans notre modèle, euh, qui est un objet JavaScript, hein, qui fait à peu près trois lignes, euh, et qui va mettre à jour la, la valeur de, du dividende dividen universel, de la masse par membre, etc. Et automatiquement, l'interface graphique, l'écran, va le détecter et va le mettre à jour. Et, et c'est vraiment. Euh... Va le et donc, un autre verrez. exemple, ici, vous, avez, vous êtes en, en dividend. Un, une... Non, je suis en de affichage de quantitatif. Euh, je vais dans mes paramètres, de hop, de ici. Je, en je de passe de en relatif. Je reviens sur mon compte. Voilà, alors là, il a rechargé. Normalement, il ne le fait pas. Bon, vous voyez qu'il n'a pas eu de souci à repasser, à changer d'unité. Alors, j'ai presque fini. Il y a juste des fonctionnalités en plus qui sont des raccourcis pour. Voilà, euh, alors, alors c'est pareil. Si vous avez des idées, je suis preneur. Pour aller vite, euh, on ouvre l'application sur téléphone. Qu'est-ce qu'on veut faire, pareil, tout de suite Donc, euh, j'ai pensé ouais. évidemment à payer. Tac. c'est -ce un raccourci. Si vous, si cette application, là, elle est en mode euh, web, donc c'est une application web dans un navigateur web, on peut avoir la même chose, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les téléphones. Et là, on peut en plus profiter des, des capteurs qu'il y a sur les téléphones, appareils photo, euh, même GPS si on voulait, enfin d'autres choses, accès au contact. Et donc si euh, l'application détecte qu'elle euh, tourne sur un téléphone, elle pourra euh, accéder au, à l'appareil photo pour scanner des codes barres. Donc là, c'est déjà fonctionnel sur cette appli, si elle est déployée sur un téléphone, vous avez un bouton en plus qui permet de scanner un, un code barre. Et dès qu'il va détecter qu'on a scanné un, un, un QR code, pardon, euh, il va essayer de le, le décomposer et euh, de déclencher un paiement. Donc vous appuyez sur le scan, vous scannez le, le QR code avec une clé publique ou avec une chaîne d'uniteurs, de points, slash, slash, etc. Et il va vous ouvrir l'écran de paiement pré-rempli euh, avec le destinataire euh, qui, est, qui a le QR code. Alors, si vous si voulez, Benoît, on va faire un test live. là. Oui est-ce que tu peux aller sur la, la page euh, Mon compte On va faire un test live, là. Oui, ah, oui. celle-là. Est-ce que tu peux aller sur voilà, la, la non. page euh, Mon compte ah, Si, je suis sur mon compte là. Mon compte. Là euh, voilà. Alors attends, si, je ne sur... comprends pas. Mon compte. Euh, moi, c'est pas ce que j'ai. Parce que chez moi, j'ai. Euh... Ah, parce que c'est pas la même version sur Audunitaire. Alors, faire. voilà, on va passer, hein, si tu veux, hein, je vais faire l'introduction avant ta question. Là, on est en affichage euh, téléphone, parce que pour ah moi, oui, c'était la cible. Maintenant, ah oui, on parler de la partie web. Là. Ouais, alors, le, le, le, alors accrochez-vous. <rire> L'application, le framework qu'on utilise, ça s'appelle Ionic. Vous pouvez chercher sur Internet. Euh, euh, donc, dans le tutoriel que je vais vous laisser en lien, je sais pas si quelqu'un peut mettre. Euh... Le tuto que j'ai fait sur le forum, dans le que je vais vous je vais mettre en lien dans je si le. Mettre, euh, que fait on, dans on va vous poster un, un lien sur le salon. qui un explique un comment développer, euh, développer ces et en fait, on s'est expliqué à l'intérieur qu'on utilise euh, Ionic. Ionic permet de faire des applications pour tout type de téléphone. Et mais à la base, c'est fait uniquement pour les téléphones. Ce que vous voyez là, c'est juste un bonus, c'est que en plus, ces applications qu'on fait pour téléphone, il se trouve que ça marche aussi dans euh, un, un navigateur. Alors c'est ça que je voulais voir. J'arrive sur la page mon compte. Le premier truc que je vois, arrêtez mon adhésion. <rire> C'est ouais. pas de la liberté ça ouais. <rire> ouais bon alors, mon avis, bon, alors évidemment c'est bien que cette fonctionnalité soit là bon, je vous rappelle que là alors un principe général l'arrêt de l'adhésion que cette je vous rappelle que là un principe général l'arrêt de l'adhésion Donc l'arrêt excusez nous l'arrêt de l'adhésion euh, c'est pas immédiat, hein. c'est-à-dire que quand vous arrêtez l'adhésion, en fait, ça suspend la possibilité pour les autres de vous certifier. Ils ne peuvent plus vous certifier, en fait. Donc, en fait, vous restez membre jusqu'à expiration des adhésions, des certifications en cours. Vous êtes certifié par des personnes, vous dites, j'arrête mon adhésion, on ne peut plus vous certifier. De nouvelles personnes ne pourront pas vous certifier dans les mois qui viennent, d'accord Donc, ces certifications que vous avez reçues, elles ont une date limite de péremption, si vous voulez, hein. Et au bout d'un an, par exemple, elles expirent, et comme vous n'avez pas de nouvelles, ad, de nouvelles certifications, ben, vous sortez mécaniquement. Et au bout d'un an, par exemple, Donc, arrêter n'est pas un vrai arrêt. C'est une suspension, vous pouvez reprendre et vous refaire certifier, il ne s'est rien passé, quoi, en fait. D'accord Il faut juste comprendre ça, c'est jamais définitif. Bon, voilà. Enfin, c'est pas vraiment définitif. Alors, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, alors, ici, alors, évidemment, bon, ça serait mieux que ça, ça soit dans une page. Euh, des euh, des qui est accessible par trois clics, et que quand on fait arrêter l'adhésion, ça pas, demande au minimum euh, de, de redonner son code, contre ce contre genre de, de truc, parce que je sais pas si ça, ça fait automatiquement, là. Ah bah là, vous mieux pas que, pas que je, que je que clique, je Voilà, voilà, c'est ce que je dis, voilà. Donc s'il <rire> clique, ça va arrêter. Donc voilà, donc il ne redemande pas le code. Alors d'ailleurs, il n'y a pas le, d'ailleurs, il n'y a pas la redemande, on ne redemande pas non plus le code pour pour certifier Là, euh, si vous certifiez à un clic vous allez certifié quelqu'un euh normalement il doit y avoir un gros avertissement en certifier c'est pas neutre comme action euh, si vous certifiez, si vous certifiez oui, mal si euh, ça va pas se pas mal, voir les gens vont voir que vous avez fait n'importe ouais. quoi et ils risquent euh, bah, si vous mal, vous, plus vous certifier. vous allez sortir parce que ah, vous êtes en train, train de polluer la, la toile de confiance quoi, voilà. donc alors je mets en surbrillance par l'esprit hein, ce que j'ai mis, parce que je peux ouais. pas ah, le et... Il et pas stabilisé, c'est vraiment un développement en cours. De... Et puis bon, comme tu dis Stéphane, le but c'est de vous présenter, C'est pas vraiment vous présenter des trucs finis, il vaut mieux vous présenter des trucs pas finis pour vous alors donner voilà, envie de... Je voulais de rebondir là-dessus, exprès. Je viens de, de voir en tant qu'utilisateur deux trucs qui m'agacent. Euh, bon, Et donc je vais faire une, <cute> une submission Github en direct. On va le faire avec Benoît, parce que comme c'est son ordinateur, ça va mieux. Si tu veux bien, on va sur Github et on va mettre un submit sur ça. Ah si, oui. Il y a un bouton signaler un problème Voilà. Alors voilà, vous, vous allez là. Mathieu, t'as vu Non, t'as rien ah vu, ouais, tu suis pas forcément. <rire> euh, je sais plus. Alors vous allez sur YouTube. Ah ouais. Vous êtes créé un compte avant, etc. Et on va simplement signaler justement aux développeurs là, la, la, la, les, les fonctionnalités là qu'on veut euh, qu on veut dire que ça marche pas ou que voilà, ou, ou qu'ils sont pas corrects, etc voilà oh il le fait avec son compte, bon, où je ah, mets Galuel, voilà. Ah, oh, là, là. Bref, machin, Galuel a dit, voilà, debout. <rire> bref, machin, et... Voilà, bon mais ben, voilà, dit... et donc, euh, et bien, vous voyez, c'est assez simple au final quand même de faire ça. Alors, même si vous le faites à, à titre d'utilisateur, et pas de développeur, évidemment, développeur c'est mieux, mais Alors, bien, si vous le faites même à titre d'utilisateur, c'est précieux, parce que ça permet de aux développeurs de, de voir des choses qu'on ne voit pas quand on développe. Parce que quand on développe, on a le nez dans le guidon, on s'intéresse aux fonctionnalités et aux, et aux réponses techniques de ce qu'on fait, et pas forcément euh, à, à l'intuition d'un utilisateur qui découvre la chose pour la première fois. Parce que quand on est trop habitué au code, on fait plus attention. Donc c'est important aussi d'avoir des retours utilisateurs parce que ça permet d'éviter de traîner comme ça les fonctionnalités mal faites longtemps et de les corriger au plus tôt et comme ça après on n'en parle plus. Je voulais juste ajouter une chose. Là c'est ce que fait ce que fait Benoît là c'est bien il fait un texte assez complet parce que bon il y a beaucoup d'informaticiens mais combien de fois on entend ça marche pas ouais mais ça ça nous aide pas du tout à corriger en fait vous êtes sensibilisés certainement déjà voilà on le redit. Ouais, donc il faut être précis, effectivement. Il faut donner... En général, il faut donner le contexte précis dans lequel le problème apparaît. Et, être... Et si possible, parfois, si on peut faire une capture écran aussi, donner une capture écran avec, en fait, etc. Bon, enfin, vous le savez théoriquement. Mais oui, on sait bien que c'est théorique. Ah, il n'est pas là, Galvel, on peut pas Mais... lui assigner. OK. Alors effectivement, il y a des, des axes d'amélioration, c'est évident. Il euh, y en a d'autres qui, qui ont été signalés. C'est que, effectivement, faites attention quand vous allez voir un utilisateur. Vous pouvez le certifier. Signaler, que, Et hop, aïe, c'est envoyé. Donc, il a Galuel a soumis une, Stéphane a soumis une demande d'évolution pour euh, qu'avant d'envoyer euh, euh, la certification, il y ait une, il a une, une deuxième validation qui soit faite. Pour, euh, Sinon, c'est assez rapide de se tromper. Oh, il va te dire. Ah, il, il, il va, va peut-être le refaire. Hein. Ah, on peut envoyer plusieurs certifications. Un... Ah, envoyer pourquoi je ne la vois pas, là? Ah ben elle est déjà passée? C'est bizarre. Non, elle a dû déjà passer, en fait. Non, elle a dû déjà passer, en fait. On va en certifier un hein, qui est pas... Alors Sibyl a-t-elle fait son compte Ouh ah, Je pensais pas... <rire> donc personne ne t'a certifié, voilà, certification zéro, donc on va te certifier. Voilà, allez tous à vos claviers. Là, oh mince, dommage, Ouais c'est bien, vous voyez, vous voyez peut-être il y a marqué inscription il y a 10 heures. Il y a 10 heures, c'est pas trop possible. Mais c'est logique en fait, c'est parce que c'est le temps blockchain. Oui, exact, bonne bonne intervention à ma gauche. Donc ouais, méfiez-vous, c'est les heures blockchain à chaque fois. Même dans la liste des opérations, c'est les heures dans lesquelles la transaction, la certification a été écrite. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de décalage dans une monnaie qui tourne en production Ça dépend du nombre de nœuds, des fois c'est qu'une heure, des fois c'est 40 minutes. Même sur des monnaies comme Bitcoin par exemple Ça dépend du paramétrage, vraiment. Ça dépend mais voilà dans l'heure dans ouais une heure de décalage. alors est-ce qu'on peut déterminer c'est quoi la question est-ce qu'on peut déterminer la vraie heure est-ce qu'on peut déterminer c'est quoi la question je veux dire l'heure que l'ordinateur indique vraiment euh... cette, cette heure décalée n'a pas grand intérêt pour les utilisateurs il faut leur mettre la vraie heure correspondante hein? bah en fait ce serait au client, c'est à faire ça aussi, hein. c'est ouais, au client de le sauvegarder question c'était est-ce qu'on peut non, par un algorithme ou d'une autre ouais. façon déterminer la, le décalage pour euh, rafficher la bonne heure alors là le décalage il est fort parce qu'on a eu un bug dans la nuit il faut pas l'oublier dans la pratique on a un décalage de 10-15 minutes euh, 30, 30 un minutes au plus, plus, plus, plus je crois dans la pratique on a un euh, après, euh, ça c'est l'heure qui est tamponnée, quoi. Ça c'est une preuve. Elle est prouvée cette heure-là. Alors que l'heure qui est sur l'ordinateur elle n'a pas vraiment de valeur, c'est le protocole NTP qui tourne. Voilà. Donc là c'est un bloc euh, qui existe dans la blockchain avec un timestamp donné. Donc c'est cette heure-là qui va compter euh, si jamais il y a euh, cas, un conflit ou des ah, mais, choses comme ça. Quoi. Mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'a posteriori avec l'accélération qu'on pourrait déduire, on pourrait. Euh... Euh, C'est quasi, quasiment imprédictible. Honnêtement, ah ouais. enfin, je vois pas comment on peut faire. Euh, C'est empirique là que je te dise qu'il est une heure. Euh. D'ailleurs, moi l'heure qu'il est vraiment, j'en sais rien. Hein. On m'a dit que la Terre tourne et que machin, il est à l'heure. Mais en vérité, l'heure, euh, voilà, ça n'existe pas. Bon, euh, cela oui, bien dit sûr mais cela mais on dit comme un des Qui y croit encore? bon cela dit pour les certifications vraiment je pense qu'on s'en fout de l'heure à laquelle ça a été certifié, ce qui est important c'est de vérifier que le, ça fait pas plus de 80 ans ou, enfin, ou 100 ans que la personne elle est là et que le compte se refile ou, euh, mais l'heure en fait pour ces inscriptions c'est pas tellement gênant ça va être plus gênant sans doute pour la, les, les transactions encore que ça bon... va oui, être plus gênant sans doute pour les transactions oui peut-être sur cette information là mettre seulement la date et pas l'heure comme ça, on gagne 24 heures de décalage si on veut. <rire> c'est pas mal, non Je vais faire une issue. Ah oui, ouais, c'est bien. Si euh, pour Dig, la remarque, il peut exister. Par contre, c'est des serveurs, euh, des, des gens qui mettraient en place un service pour euh, avoir un lien entre heures. Euh, Heure blockchain et heure locale. Mais voilà, ça suppose que ces serveurs déjà assurent euh, l'heure. quoi, voilà, Genre les serveurs de temps, euh, ça, ça existe déjà. Il faudrait des serveurs voilà, qui soient fiables Mais c'est possible. Ça existe déjà. Mais c'est possible. Ok. Bon, vous êtes chaud on est là pour développer, donc euh, si vous suivez le, le petit euh, lien qu'on vous a posté, euh, si vous alors on pourra pas aller bien bien loin vu le, le temps là, c'est vraiment histoire de vous mettre en route. Donc on fait comme euh, euh, les deux derniers travaux pratiques, on fork d'abord et ensuite on clone le césium. C'est parti, allez hop, tout le monde Que J'aurais une comment question Comment est-ce que je peux voir euh, mes, ajouts de, euh, mes ajouts de dividendes Enfin Comment est-ce que je peux voir ma ah question Ah oui, bonne modétaire. question. Ouais, bonne question. Euh, qu tu dans soumets une issue à CEDEIC. Ah, pour qu'elles apparaissent dans la liste des transactions. Non, il y a encore pas mal de choses à faire dans CEDEIC. Et donc la récupération des, des dividendes universels dans la blockchain, elle doit se faire en deux temps. C'est ça qui m'embête de le mettre, ça ralentit toujours un peu. Il faut aller d'abord chercher les blocs qui ont un, un UD, et ensuite récupérer la totalité de ces blocs pour avoir le montant. Je bluffe Moi suis pas. Ah, ah oui, mais je suis peut-être pas. On va faire un peu de méthode, là, tu nous dis de suivre le tuto sur le poste oui. que tu nous as donné. Bon. Tu parles de -ce que le poste, euh, en quel lieu, euh, c'est où, c'est quoi C'est pas clair ton truc là. Non, sur le forum, comme tout à l'heure. Hein, comme tout ah bah à l'heure, je sais pas ce que ça veut dire, soit précis. Là. Bah, et le lien qui est dans le chat. Le forum, comme tout à Mais tout le monde n'est pas sur le chat forcément, il ah, bah, y, y, y en, en a plein qui n'arrivent pas à se connecter au chat. Première erreur, donc sur le forum euh, d'Uniteur, on va l'épingler si les admins ne veulent, peuvent l'épingler. Vous allez sur forum.uniteur.org. On va l'épingler si les admins ne veulent, peuvent l'épingler. Vous allez sur forum.uniteur.org. Voilà, ok, super, j'ai trouvé, moi. Mais euh, c'est pas parce que j'ai trouvé que les autres vont trouver. Voilà, ok, super, j'ai trouvé, moi. Mais, euh, voilà, il est ici. Hop. Donc, première étape, récupérer le code. Oui, D'accord. je vais mettre la contribution ceux qui connaissent Node.js un petit peu pour les, les installer. Par contre, en fait, c'est pas. Il y a très peu de Node.js finalement. Hein, dans le... Ouais, voilà, c'est pour euh, aller chercher tous les outils. Mais après, il y a, On l'utilise, mais euh, l'application elle-même, c'est pas du Node.js, quoi. Ouais, par contre, il y a beaucoup de dépendances qui sont dans les libs euh, Node.js. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout les développeurs web qui peuvent développer ces euh, e hein, C'est surtout ça. Assez, ouais. Comment Oui, c'est fait pour les développeurs oui, euh, web. Oui. Pas forcément les développeurs Node.js. Il voilà. y a plus de développeurs web que de développeurs Node.js puisque Node.js est plus récent. Oui, c'est encore plus ouvert du coup. Il y a plus de développeurs web que de développeurs Node.js. Oui, mais il voulait élargir effectivement. Ok, bah c'est parti. Vous allez voir, c'est pas si compliqué hein, d'installer ça. En plus, c'est plus jeune. que tu es habitué des C'est un être <rire> ou, de de que vous le de que vous de tout le monde va gagner la Ah c'est C'est pas C'est C'est C'est pas Gracias, C'est une Non, mais si. Non, Non, mais mais mais lui. d'accord déjà c'est avec un trou Merci. C'est le le code de non, il le code de Ouais, quand vous euh, quand vous exécutez Bower Install, il vous demande de, de choisir entre différentes versions. Ça, c'est tout simplement parce que bah, je ne connais pas assez euh, Node.js pour paramétrer que ce soit automatique. Il faut choisir les dernières versions à chaque fois. Donc le 2, là, en tout cas. La plus récente. Quoi. Alors attention de bien vérifier que vous êtes en euh, Node.js 5, parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui ont sauté des étapes en croyant que c'était les mêmes que, euh, que hier, mais hier on est en Node.js 4, cette fois on est en Node.js 5. Donc il faut commencer vraiment tout au début avec le NVN install 5. J'aurais dû le me mettre en plus gros. Hein. <Rey> <stop> <toilets> en ouais, fait, tout dit en fait, il arrête de faire un produit à l'histérieux, cest en train de se il Mais, marche, marché, ouais, a ouais. mais pas de discussion absolue. mais c'est c'est bien ça. On va aller le gars à c'est ça le réseau en direct. Il y a ça va le Sur c'est un Les gens... Et les c'est Je j'avais la fiche de quelqu'un d'autre. Je leur le leur tu tapes une recherche, ah, tu tapes une recherche, de... tu as... Un as... As... as une recherche tu est sur un nom, tu reviens, toujours euh, la recherche que tu as tapée, mais tu as la liste complète. Bon, ça c'est ouais, pas très grave, ouais, ouais, c'est un ami qui t'a analysé Si vous comptiez faire un script, des comptes. on va s'arrêter, vous continuerez le vous avez pigé, de toute façon c'est les mêmes formats on va s'arrêter, vous continuerez le vous avez pigé ah, vous pas pas le voilà donc salut à toi euh, l'Auvergnat c'est l'autre salut à toi qu'est-ce que tu fais alors ben, Mais elle est pas tournée qu'est-ce que je... Hey. Donc c'est fini, pas voilà, t'es terminé, et terminé, et terminé tu, tu peux remballer et le et truc, et tu peux et être et couché. Donc, <rires> <rires> demain 17 h Demain 17h. pour le nouveau live RML7 euh, 2016, pour 2016 à la balle. Demain <rires>